Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une campagne co-op qu'on a commencé en stream, c'est tout simplement la campagne multijoueur à 8 joueurs. Alors le principe en fait c'est que je ne vais pas remettre tous les replays sur la chaîne YouTube parce que bah, c'est des longs replays, ça peut être un petit peu compliqué etc de sortir ça en parallèle des autres vidéos. Donc ce que je vais faire c'est que dans la description il y aura tout simplement les, euh, les VOD en fait mais qui seront dispo que sur Twitch, donc... Euh, Désolé, peut-être qu'à terme je les sortirai si vraiment il y a un moment donné où j'ai plus, gros, plus euh, trop trop d'actu sur, sur YouTube. Mais en l'occurrence, le point très important c'est tout simplement que euh, ces vidéos que je vais sortir, ce sont des vidéos euh, de romance en fait. On va essayer de résumer en fait tout simplement euh, ce qui s'est passé dans les différents euh, tours de la campagne A8 et les romancer un petit peu comme le faisaient par exemple les, les magazines White Dwarf à une époque donc qui étaient tout simplement les magazines officiels de Game Workshop avec justement des résumés de bataille, des résumés de campagne, etc. Et pour s'inspirer justement de cette campagne à 8 on est parti sur quelque chose d'assez similaire en fait à euh, Tempête du Chaos et euh, le, la campagne d'Albion, pour justement essayer de justifier, parce que c'est toujours un peu délicat dans la campagne, dans une campagne Warhammer, de justifier un peu la présence de toutes ces factions. Donc pour commencer, nous allons présenter un petit peu les 8 joueurs et les 8 factions qui sont présentes et c'est tout simplement euh, l'idée, encore une fois, c'est de quatre factions plutôt du désordre contre quatre factions plutôt de ce qu'on dirait l'ordre. L'objectif, on n'est pas forcément allié euh, de base, il faut, euh, il faut avoir justement ces euh, ententes, donc se voir, etc. Et ces alliances peuvent voler en éclats si l'un des deux camps commence à... À dominer l'autre donc comme vous le voyez pour pour les connaisseurs il y a de grandes chances que ce soit le désordre hein, qui euh, domine donc pour nerfer tout ça et eh bien on euh, on autorise les trahisons il y a beaucoup euh, de traîtres donc pour commencer de haut euh, en bas sur la colonne de gauche nous avons donc nous avons donc tout simplement euh, les joueurs, enfin, le joueur chaos euh, de euh, cette campagne, c'est tout simplement euh, Malcox qui va jouer Bellacore. Bel Accord hein, et les Guerriers du Chaos qui commencent en Albion ou Albion, qui sera un endroit très important euh, dans l'histoire de la campagne. Hein, je reviendrai dessus euh, juste après. Ensuite, nous avons Noto qui euh, va. Incarner Vlad von Karstein et récupérer la Sylvanie, hein, l'endroit très connu des contes vampires. Donc euh, la menace de l'Est, ce sera Noto. Ensuite, nous avons la uh, Rakaï Scaven évidemment, avec euh, tout simplement Kairis, hein, le représentant Scaven de la communauté, euh, qui euh, va jouer quitte la griffe et commencer à Scarogne ou Scaven Blight. Dans le sud, ce qui nous fait une certaine cartographie du mal, avec au nord, sud, est. Et nous avons enfin le dernier joueur qui sera Elfe Noir. On a beaucoup d'elfes noirs dans la commune, donc il en fallait bien un. Et ce sera Rory qui va jouer Elebron et la ville d'Arganet. Euh, je rappelle d'ailleurs, hein, j'en ai même pas parlé Mais c'est vrai que ça me paraît évident Mais je préfère le rappeler Les zones en fait jouables sont délimitées par le beige Tout ce qui est en gris est hors map en fait. Hein. Donc on n'a pas le droit d'aller euh, hors map Et l'objectif c'est justement De, de, de concentrer l'action sur le vieux monde en PVP Du côté de la colonne de droite Nous avons les forces de l'ordre Avec Pour commencer, alors normalement on ne se présente pas En premier mais euh, c'est qu'on a aligné un peu le, le face à face Du coup L'Empire que je joue, euh, je joue Karl Franz, l'Empereur euh, de l'Empire, et du coup la faction du Reykland, hein, euh, tout simplement avec Aldorf, la capitale de l'Empire. Nous avons ensuite la Bretonnie, qui est jouée par Piroltar, et qui euh, sera tout simplement, enfin euh, il commandera tout simplement euh, les, les, les forces de couronne, la région de couronne, qui euh, a comme... Euh, Normalement c'est duc compte, mais là c'est carrément le roi, louan coeur cœur de Lyon, le roi de la Bretonnie, qui va chercher à unifier la Bretonnie pour contrer la menace grandissante. Nous avons évidemment un représentant nain, nous avons essayé de mettre des représentants de chaque... Euh, enfin, on va dire qu'on a des factions les plus importantes, certaines des factions les plus importantes de, de l'univers de Warhammer dans le vieux monde, euh, avec donc évidemment les nains et Gilgak qui va jouer les nains avec Belégar, ce qui est pas simple, hein. Belégar est probablement l'une des factions naines les plus difficiles, donc euh, bah, pas simple pour lui, et, et au final d'aller justement chercher Karakowipik, hein, qui est un en carte évidemment, parce que sinon c'est compliqué pour le petit nain, et pour finir nous avons un haut avec euh, en la personne d'Alarathael, qui va tout simplement jouer Tyrion et la faction d'Iten, avec la ville de Lotherne hein, évidemment comme capitale, et l'idée c'est que justement eh bien, il y aura aux Elf Noir, O-Elf qui sont un peu les factions, aux... enfin, les, factions les plus à l'ouest, hein, les plus occidentales. Et le reste après se concentrera mais comme vous le voyez leur, leur progression est limitée donc ils sont obligés un petit peu de se, de se joindre à nous en partant euh, vers l'est hein, en, en termes de croissance. Donc voilà, là on a les 8 joueurs, là, les 8 factions. Et donc la campagne tournera évidemment sur ces huit euh, protagonistes. Donc pour commencer, nous allons euh, jouer le rappel, hein, la, la campagne. La campagne est vraiment orchestrée autour de euh, Dalbion et de Tempête du Chaos, Tempête du Chaos, qui était tout simplement la, la campagne où Archaon dominait euh, le, euh, les forces du Chaos et allait attaquer l'Empire, sauf que tout se termina à Midenheim. Mais euh, là au final, bah, en fait, on remplace Archaon par Belacor tout simplement. En tout cas, on va partir, je vais romancer ça sans euh, ma caméra pour que ce soit un peu plus euh, immersif. Donc Bellacor, bel le premier prince démon, a quitté les ombres pour retrouver sa forme physique. Qu'il ait brisé sa malédiction ou que le grand architecte Zinch joue encore avec lui, peu lui importe. Il mettra sa liberté retrouvée à profit. Son ambition est grande, il entend bien devenir le nouveau champion de la fin des temps et se venger des dieux. L'emprise du chaos sur le monde est amoindrie par plusieurs lieux de pouvoir. Le plus connu étant bien évidemment le Grand Vortex, situé au milieu euh, du continent des hauts elfes, Ulsuan. Nous avons évidemment aussi la toile géomantique des hommes lézards, les pyramides, les grandes pyramides hommes-lézards construites euh, sur justement ces points stratégiques et qui permettent d'avoir un maillage magique pour protéger le monde. Mais un de ces points. Les plus méconnus, c'est tout simplement Albion. Albion est un endroit stratégique extrêmement important, puisque c'est sur Albion que réside un autre lieu de pouvoir servant de catalyseur et d'amplificateur des protections du monde, les pierres gardiennes d'Albion. Mais l'accord a déjà échoué par le passé à détruire ces pierres gardiennes, mais il a beaucoup appris de ses erreurs. Il empêche les défenseurs d'Albion d'alerter le reste du monde. Et oui, lors de sa dernière campagne... Sa défaite avait été causée par l'arrivée de puissances étrangères comme l'Empire, la Bretonie, les Hauts-Elfes, mais aussi bien sûr les nains, et surtout les hommes-lézards. Hommes-lézards qui établirent leur capitale, euh, enfin leur nouvelle cité protectrice de Conkata. Pour ce faire, cette fois-ci, Belakor a retenu, comme on le disait, les erreurs du passé. Il a choisi de frapper vite et fort. Aucun natif d'Albion n'a pu cette fois prévenir les factions extérieures, les nations, les grandes nations défenseurs de l'ordre. Coupé du reste du monde, Albion s'est retrouvé encerclé et Belacore n'a fait aucun cadeau aux natifs d'Albion. Il empêche ainsi les défenseurs d'Albion d'alerter le reste du monde et l'invasion d'Albion reste secrète. Personne ne pourra les aider cette fois-ci. Mais Albion n'est qu'une étape, la première partie d'un plan plus ambitieux, anéantir les fondations du monde. Le grand vortex, bien sûr, mais également les grands défenseurs, que sont les humains, les elfes et les nains. Sans eux, le monde est voué à la ruine, tout simplement condamné. Si le vieux monde tombe, tout l'ensemble des peuples libres de ce monde échoueront face à la déferlante vague des ténèbres chaotiques. Les puissances de la ruine le savent, et Bellacor veut également se libérer de sa malédiction. Malédiction imposée par les quatre dieux. En tant que premier prince démon, il avait joui d'un pouvoir sans limite, si ce n'est celui des quatre puissances de la ruine. Mais son arrogance lui a coûté très cher, et aujourd'hui il est condamné à devoir servir le représentant des quatre dieux. Cette fois-ci, c'est Archaon, le nouveau représentant des, des dieux. Mais il entend bien prendre la place d'Archaon et se libérer ainsi de sa malédiction. C'est pourquoi, en détruisant toutes les fondations, toutes les barrières magiques du monde, eh bien il pourrait prouver sa valeur aux quatre dieux et se libérer ainsi de son tourment. Comme on le précisait précédemment, c'est sur Albion qu'il commence à déverser des millénaires de rancœur et de haine. Mais de haine étonnante fait son apparition pour renforcer les forces locales d'Albion. Les serviteurs de Zinch. À quel jeu se prête le grand architecte Est-ce un test Seul lui le sait. Zinch a infiltré certains des peuples natifs d'Albion. Il les renforce et il envoie aussi ses propres démons et ses cultistes. Sa masse par milliers. Les démons invoqués, d'infâmes volatiles et autres mutants au service de l'architecte, sont bientôt renvoyés hors du monde, et ainsi commença l'asservissement d'Albion. Mais l'accord ne manqua pas d'esclaves, les tribus humaines étaient nombreuses, et s'attelèrent rapidement à construire une nouvelle forteresse sombre. Certains se vouèrent cœurs et âmes à leur nouveau maître, d'autres furent tout simplement contraints de travailler sous sa botte de fer. Les esclaves et humains volontaires s'attelèrent rapidement à la construction d'une nouvelle forteresse sombre, siège du pouvoir grandissant du prince des démon. C'est de là, d'Albion, qu'il peut envoyer ses émissaires sombres, ses sombres diplomates tout simplement, vers ses potentiels alliés. Son regard maléfique se tourne alors vers des alliés de circonstance, pouvant fragiliser ses ennemis... Dans le lot, il y a évidemment les Skaven, ces, imm ces immondes rats, hommes rats, qui servent également à une puissance du chaos, mais une puissance du chaos méconnue, par rapport aux quatre grands dieux, le rat cornu. Il y a également les elfes noirs, qui pourraient évidemment fragiliser la position tenue par les hauts elfes. Et pour fragiliser les, mo les mortels, nous avons bien entendu les contes vampires de l'Est, qui pourraient harceler de l'autre côté du Vieux Monde les positions impériales et bretoniennes. Dans les tunnels obscurs et puants de Scarogne, le fief des Amorats, les Skaven bougent et un émissaire sombre de Bellacor apporte de mauvaises nouvelles. Un clan Scaven, le clan Skaven Scuttle, spécialisé dans la marine, et grand ennemi du clan Scurvy, allié dikit la Griffe et du clan a attrahi en rejoignant les choses hommes pirates de Sartossa. En effet, les habitants de la surface s'agitent, rassemblent leurs armées, partent en campagne et pire encore, parlent entre elles. Au nord, les choses hommes. Partent en chasse de toutes les horreurs infestant leur royaume. Et à l'est, les choses barbes, les nains, se lancent à la reconquête de leur royaume en ruine. Et par-delà la mer, les elfes se livrent à nouveau dans l'une de leurs guerres fratricides. Cependant, la Thylée, longtemps convoitée par les Skaven, tomba sous les canons pirates Sartosiens. Sartosa avait fait main basse sur les cités thyléennes grâce à une alliance très audacieuse avec le clan skaven Scuttle et les mercenaires ogres des principautés frontalières. Cette triarchie avait lancé des raids d'éclairs venant de l'ouest par la mer, du sud également par un débarquement massif sur la côte sud thyléenne, et enfin des attaques venues des ogres par l'est. La tilée, cet ensemble, ce conglomérat de, cet ensemble de, de, de, de cités libres, princières qui n'ont jamais réussi à s'unir sous une seule bannière, furent conquises les unes après les autres. L'Attilée ne pouvait, malgré euh, ses troupes d'exception, ne pouvait résister à une force et à une, une attaque, un assaut d'ampleur euh, jamais vu au précédent pour l'Athilée. Mais cela inquiéta énormément le conseil des Treize, l'organe dirigeant des, de l'Empire Skaven. Conseil des Treize, inquiet, envoya donc des ambassadeurs à l'une des plus grandes puissances maritimes du monde pour les aider. Et oui, il fallait contrer le feu par le feu. En l'occurrence ici plutôt l'eau par l'eau. Ils avaient les bateaux. Nous allons devoir, nous allions devoir renforcer les bateaux, se dire évidemment les, les dirigeants Skaven. Ils firent appel aux elfes noirs. mais l'accord fit de même... Car il, comme prévu, il savait qu'il pourrait affaiblir les hauts elfes. Sachant qu'il avait une longueur d'avance sur les hommes rats, Bellacor avait connaissance d'un individu exploitant les ombres à son avantage. Alissanar. L'autoproclamé roi de Nagarit, avait mis en branle un vaste plan très ambitieux. Alors qu'Ulsuan, le foyer des hauts elfes, était une fois de plus attaqué par une force d'invasion gigantesque envoyée par leurs cousins elfes noirs. Et leur sombre maître, Malekis, ancien prince aux elfes. Voyons l'ampleur de la menace. Il avait préparé une manœuvre ingénieuse, cet Alissanar. Il allait retourner la force d'invasion elfe noire contre elle-même. Les Drukis venaient piller et raser les forteresses clés de la défense d'Ulsuan, notamment au nord, au nord de par, le, par Nagaris, mais également au sud. Eh bien, ce n'était pas grave. Nagaris ne pouvant tenir. Face à l'assaut effréné des elfes noirs, Alissanar allait envoyer une grande expédition, à partir à l'arrière des lignes ennemies et couper ainsi l'herbe sous le pied de leurs cou sombres cousins elfes noirs. Ils ne pourraient attaquer, tenir sur deux, deux fronts, sachant que de toute façon, les forces d'expédition elfes noirs avaient besoin du ravitaillement amené par leurs flottes. Si jamais Alissanar arrivait à occuper une partie de Nagaros, le continent qui accueillait les sombres cousins, eh bien à ce moment-là, l'expédition Elfe noir serait tout simplement prise entre le marteau et l'enclume en Ulsuan et tomberait à court de vivre. Cet assaut était voué à disparaître si l'attaque d'Alissanar fonctionnait. Mais ce n'était pas si simple de pénétrer sur les terres glacées de Nagaros. Déjà, les elfes noirs patrouillaient sur le grand océan. Il y avait bien sûr aussi les pirates locaux. Pirates qui sévissent sur l'ensemble du monde, évidemment. Mais c'était un carrefour commercial très important. Entre la ville de Marienburg, les différentes grandes villes bretonniennes, Ulsuane évidemment. Même les Norses ont pas mal de bateaux qui naviguent dans ces eaux. Sans compter, bien sûr, les elfes noirs. Il lui fallait donc pour mener à bien cette politique de terre brûlée, cette campagne de terre brûlée directement au cœur de l'ennemi, il lui fallait une diversion, une diversion de qualité. Alissanar engagea ainsi les flottes pirates de tous bords comme corsaires pour Ulshuan. Tous, bien sûr, n'acceptèrent pas sa proposition. Mais beaucoup de capitaines ou d'amiraux pirates virent cela comme une opportunité. Et Alissanar utilisa son influence, donnant également une partie de ses richesses, afin d'obtenir le résultat escompté. Si jamais les flottes pirates pouvaient attirer les flottes elfes noirs dans différents pièges et tout simplement saborder, saboter les installations elfes noirs, eh bien les elfes noirs seraient attirés vers l'est, pendant qu'Alissanar menerait son assaut directement au niveau des territoires de Karonkar, l'une des plus grandes cités elfes noires. En tenant 40 quarts, Ali Sanar eh attirerait aussi vers lui, tôt ou tard, les flottes elfes noires, ce qui diversifierait le, le, le nombre de fronts possibles. Et du coup, les flottes pirates auraient plus de chances de mener leur raid à bien. Car ce n'était pas simple d'attaquer notamment les bâtiments de guerre elfes noirs. Certes, il y a des vaisseaux normaux, mais il y avait surtout les arches noires. Ces terribles vaisseaux villes qui pouvaient abriter des milliers de drookis. C'était la fierté des Elfes Noirs. Face à ce plan et à cette possibilité d'avoir une guerre sur deux fronts, les pirates y virent une véritable opportunité commerciale. Alissana avait promis richesses et fortunes. Ce qui n'était pas faux, juste très compliqué, évidemment. Il put ainsi mettre en place sa contre-offensive et fit ce que personne n'avait jamais accompli par le passé. capturer quarante-quarts la cité des esclaves. Et ce fut un coup de maître, car il infiltra ses défenses, empêchant un long siège qui se serait brisé forcément tôt ou tard par l'intervention des autres cités elfes noires. Et en l'espace d'une nuit, il s'infiltra, lui et une partie de ses hommes les plus expérimentés, capturant ainsi l'un des plus grands bastions de Rookie, ouvrant la porte à ses armées qui attendaient à l'extérieur. Il put ainsi passer une partie de sa population au fil de l'épée, la majorité des forces de 40 étaient parties en Ulsuan, ou plus au sud, capturer des esclaves hommes bêtes. 40 était donc vulnérable, et ce fut un conflit assez facile une fois à l'intérieur. 40 était également une plaque tournante du commerce d'esclaves elfes noirs. Le royaume elfes noir, sans 40 allait forcément être fragilisé. Le bémol, évidemment, c'est que tôt ou tard, il s'apercevrait de la chute de 40 Alissana n'était pas idiot, il en était conscient. Il ne pourrait garder cette tête de pont face à toute l'armée Elfe Noire. Il infligerait un maximum de pertes avant de se replier en utilisant justement les forteresses de Karunkar. Puis il se replierait dans les montagnes et les forêts environnantes, quitte à descendre jusqu'à l'ancienne place forte aux elfes Heim. Il infligerait donc un maximum de pertes avec... Pour les forces ennemies, bien sûr, avec un minimum de pertes de son côté. Il pourrait ainsi, en utilisant le couvert des forêts, continuer sa guerre d'usure par le biais d'harcèlement et de tactiques de guérilla en plein cœur de l'Empire Elfe Noir. Mais il ne s'attendait pas à ce que la formation arrive aussi rapidement aux oreilles du Seigneur, de la deuxième plus grande plaque tournante d'esclaves elfes Noir, Elebron d'Arganeth. Un émissaire noir envoyé par Belacor ainsi qu'un diplomate un diplomate Scaven du Conseil des 13, avait gagné Arganet justement dans l'optique de prévenir Elebron de ce qu'il se passait. La reine de sang de Arganet se doutait de quelque chose suite à la rupture des communications avec Karonkar. Ce qui signifiait évidemment l'invasion. Mais elle ne s'attendait quand même pas à un événement d'une telle ampleur. Elle put ainsi avertir le roi sorcier, Malekis, haut dirigeant des elfes noirs, de cette situation inquiétante. Le sombre monarque chargea Elebron de rallier les cités elfes noires pour mettre fin à cette double menace. D'un côté la présence aux elfes sur les terres elfes noires de Nagaros, mais également les différents blocus et raids pirates, sachant que les elfes noirs étaient toujours en plein assaut d'Ulsuan. L'invasion d'Ulsuan ne devant pas être stoppée, sachant qu'une quatrième menace frappait aux portes de l'Empire elfes noirs. Les tours de guet du nord qui avaient été construites par Malekis afin de protéger des invasions chaotiques. Malekis était conscient que s'il si ouvrait trop de front, ses forces s'écrouleraient. De fatigue, de ravitaillement et surtout face à trop d'ennemis. Il chargea donc Elebron de s'occuper des aux elfes présents en Agaros, mais aussi du blocus pirate. C'est donc à Ulsuan, en pleine invasion, que le vent du changement se fit sentir. Les elfes noirs ravageaient les côtes. Cela faisait évidemment des centaines d'années que cet événement se produisait. Mais ici, l'invasion avait pris une ampleur compliquée pour les hauts elfes. Nagaris était tombé. Crasse a Kras, Morati avait ouvert un portail pour attirer des démons de Slanesh. Mais même l'ouest et le sud étaient occupés par des forces elfes noires. Mais un autre mal plus pernicieux se fit sentir chez les défenseurs. Les défenses magiques du Grand Vortex s'affaiblissaient. Non pas par l'intervention des elfes noirs en attaque directe, mais par un autre biais. Seul Teclis, le plus grand mage aux elfes, sentit cette subtile nuance. Personne ne comprenait l'origine, sauf lui. Quelque chose s'était produit en Albion. Si rien n'était fait, c'était l'ensemble du monde qui serait englouti dans les royaumes du chaos. Il chargea ainsi son frère jumeau, Tyrion. Il chargea ainsi son frère Tyrion de prévenir les races mortelles de ce qui se tramait. Lui Gagnerait les territoires hommes-lézards afin d'obtenir une audience dans le but de renforcer les défenses magiques du monde. Il confia son bras droit, Mélanir, à son frère. Tyrion devrait ainsi combattre sur trois fronts repousser l'armée d'invasion Elfe Noir, protéger les côtes de la piraterie croissante, ne s'étant pas rallié à l'Issanar, et enfin prévenir les races mortelles de la tempête qui s'annonçait. Les royaumes humains de l'Empire et de la Bretonie n'étaient pas au courant de la chute d'Albion. Ni de la force de frappe que les bronnes représentaient au nord, et qui allaient déferler sur les côtes humaines et elfiques. Évidemment, ils ignoraient tout des agissements du conseil des treize scavennes, représenté par Ikit au sud. Mais l'Empire et la Bretonie n'étaient malgré tout pas dupes de ce qui pouvait se passer au sud. Étant parfaitement conscient de la montée en puissance des menaces planant sur leur royaume, les vents de magie soufflaient à un ouragan. La tempête s'annonçait. Ainsi, la Bretonie à l'ouest était victime des morts vivants. Morts vivants qui voyaient leur pouvoir nécromantique décuplé. Décuplé, évidemment, par les différents vents de magie. Une tempête du chaos amenait tous les vents de magie à se renforcer. Et donc, forcément, la nécromancie était plus facile. Moussillon s'était enhardi et avait pactisé avec Noctilus. Noctilus qui dirigeait tout simplement le grand Maelstrom au sud, d'où il pouvait lancer ses attaques pirates sur l'ensemble du monde. Et de sombres rumeurs planaient sur un éventuel accord entre Moussillon et et la ville de Marienbourg, cette cité humaine, profitait pleinement de l'affaiblissement elfique pour sa suprématie commerciale sur les mers. Et oui, sans les deux plus grandes puissances maritimes mondiales, les hauts elfes et les elfes noirs, Marienbourg pourrait facilement toucher l'ensemble du monde au niveau de ses navires de commerce. Le roi de la Bretagne louant en cœur de Lyon, Allait affronter les forces morts vivantes de Moussillon qui avaient capturé l'Anguille, l'un des plus grands ports bretoniens. Ce port servait de base de lancement pour leur raids. L'Anguille, autrefois riche port commercial, tombant sous les mains abjectes des vampires et des brigands, servait tout simplement de deux ponts dans, les, dans le nord, mais également pouvait être un pôle de vice si terrible qu'il attirait tous les brigands et hors la loi de Bretagne. Moussillon était déjà une sacrée épine dans le pied du roi de Bretagne. Si en plus il fallait suivre tout simplement l'anguille, beaucoup trop proche de la capitale de Bretagne, couronne, cela allait être beaucoup trop compliqué à tenir. En reprenant l'anguille, Louan, cœur de Lyon, s'assurerait tout simplement l'une un, des, plus grandes, l des gr plus grandes plateformes commerciales bretoniennes, mais il pourrait également contre-attaquer par la voie des mers grâce à l'anguille. En reprenant la cité portuaire, Louan eut la confirmation de la connivence entre les forces de Moussillon et les bourgmestres de Marienbourg. Le roi Louan rallia ses troupes dans l'optique de châtier l'ancienne cité impériale. Il envoya l'armée royale vers l'Est. Il en profita pour écouter les doléances des paysans locaux au niveau des frontières de la marche de couronne. Et pendant la progression de l'armée la, royale, eh bien, il eut vent de raides peaux dans la région. Les orques avaient toujours sévi dans les montagnes des Sœurs Pâles. Et maintenant, ces immondes peaux se lançaient dans des pillages en partant de l'ancien bastion nain de Grungzint. Louant accomplit la volonté de la Dame du Lac... Il savait qu'il devait défendre la veuve et l'orphelin, et de toute façon, il ne pouvait attaquer de front Marienbourg en, étant expo en exposant ses flancs tout simplement à une éventuelle marée verte. Il livra donc la guerre aux orques dans leurs bastions et dans les montagnes. Même si la cavalerie bretonnienne pouvait être potentiellement... Affaiblie dans les, dans les pentes et dans les zones montagneuses, elle fit pourtant merveille sur les champs d'honneur. Louan put ainsi récupérer Greuxint et mettre fin pour un temps aux différentes invasions pauvretes du nord de la Bretagne. Il pouvait donc maintenant marcher librement et sans encombre jusqu'à Marienbourg, mais en chemin vers la frontière des marches de couronne. Des messagers rapportèrent de bien sombres nouvelles. Ils avaient chevauché pendant des jours pour atteindre le roi, dans l'espoir d'une aide à apporter. Mais à qui pouvait bien servir cette aide C'était tout simplement des messagers envoyés par Lyonnais, qui dans le même temps avaient vu une armée mort-vivante, menée par le Duc Rouge en personne, qui s'était servi de moussillon. Comme capitale de ses sombres machinations. Le Duc Rouge, ce comte vampire, c'était lui le responsable de la chute de Languille. Et il comptait bien reprendre cette ville qui lui avait tant servi dans les dernières semaines. Mais en plus, une autre nouvelle, tout aussi inquiétante, pointa le bout de son nez. Une immense flotte elfe noire approchait des côtes bretonniennes. Louan dut reporter ainsi ses plans d'attaque de Marienbourg. La ville des bourgmestres devrait attendre son châtiment. Lyonnais envoya ses armées à l'encontre du Duc Rouge. Ce dernier, qui avait des centaines d'années d'expérience militaire, battit les troupes bretonniennes à plat de couture. Les morts vivants allaient ainsi pouvoir récupérer Lyonnais, puis Languille si rien n'était fait. Mais l'armée de Louan arriva à temps pour frapper en race campagne l'armée des non-morts. La bataille fut terrible les morts-vivants perçant les lignes bretonniennes. Au moment où le centre tombait, tout semblait indiquer la déroute pour les vaillants défenseurs bretonniens. Mais Louan rallia les chevaliers et vainquit les ailes de l'armée du Duc Rouge grâce à la cavalerie. Les chevaliers bretonniens firent des merveilles. Pendant que la demoiselle de la dame, Ange de Bain, frappait les morts avec sa magie céleste, c'était comme si les cieux de la Bretonie venaient en aide aux chevaliers de la dame. L'armée bretonnienne se rallia, la piétaille se retourna et contre-attaqua au centre, avec l'appui évidemment des chevaliers bretoniens sur les ailes. Le duc rouge perdit du terrain petit à petit, bien que prélevant un lourd tribut sur les forces humaines. Il dut reculer et il s'exposa ainsi à une attaque directe de Louan qui mena ses chevaliers du Graal pour découper la tête du serpent. L'armée bretonienne, consciente de la victoire qui approchait, se rallia une dernière fois et frappa de plus belle. Sans le Duc Rouge, les morts vivants tombèrent, tout simplement se désagrégèrent les uns les autres, sans leur sombre maître, pour maintenir en place la magie nécromantique. Les forces de couronne avaient gagné au prix d'immenses sacrifices. Mais la menace elfe noire pesait encore. Les voiles noires semblaient en effet viser Moussillon. Une course s'engagea ainsi pour la prise de la ville maudite de Moussillon. De l'autre côté des montagnes grises, un autre monarque humain avait lui aussi des déconvenus. Karl Franz, empereur de l'Empire Avait des soucis très urgents à gérer. Une armée séparatiste du Reckland avait fait main basse sur différentes villes du comté de l'Empire. Financée par Marienbourg, qui profitait pleinement des dissensions de l'Empire pour s'assurer un monopole économique. Cependant, au nord, les forces du chaos se rassemblaient. L'activité des hommes s'intensifia dans la Draquevalde, dirigée par Kazrak le Borgne. Son rival de toujours, Boris Todbriger du Middenland, était trop fier pour demander de l'aide, mais il était fortement inquiété par les raids hommes Évidemment, la tempête de magie qui grondait plus au nord avait enhardi les hommes de la Draquevalde. Ce n'était pas que le Middenland qui était menacé, mais le Nordland, ainsi que les anciennes terres de l'Empire, du Wasteland. Marienbourg, bien qu'agitateur, avait des déconvenues aussi à cause de l'activité homme Un peu plus à l'est et au centre de l'Empire, une nouvelle encore plus inquiétante était parvenue aux oreilles de l'Empereur. Festus l'ascensue, un des champions du chaos, avait frappé l'Empire en son cœur. Il avait réussi à s'infiltrer jusqu'au monde du milieu, dans l'ancienne place forte chaotique, le Fort des reins Et de là, il avait réussi un coup de maître. Il avait, lui originaire du Nordland, avait frappé très fort en infiltrant la cour du Auckland, puisqu'il avait provoqué une maladie chez le fils du comte électeur du Auckland. La maison Ludeneuf avait pleuré très fort la perte de l'un des fils du comte, Aldebrande lui des 9 désespéré de voir l'un de ses fils dépérir, avait fait appel à un médecin. Ce n'était autre que Festus. Festus avait transformé le pauvre malade en enfant du chaos, en serviteur des dieux noirs qui le suivait partout où il allait. Suite à ce méfait, Festus avait levé une armée de pillards du nord, de guerriers du chaos, de cultistes locaux. Et il marchait maintenant sur le Auckland. Il n'allait pas récupérer que le fils. Il allait récupérer toute la famille Ludeneuf si rien n'était fait. Karl Franz était conscient des différentes menaces qui pesaient sur les comptes électeurs. Sans compter qu'il avait eu vent aussi d'une un, recrudescence de l'activité contre vampires en Sylvanie et des horreurs qui pouvaient s'y déchaîner. Cependant, Karl Franz devait d'abord sécuriser le Reckland, sinon il ne pourrait jamais aider les autres comptes électeurs. Mais s'il devait d'abord sécuriser le Reckland avec l'aide de quelqu'un. Kurtelborg. Le Reck Marshal, Kurtelborg dirigeait tout simplement les forces impériales depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Chef du. Chef de la rec... Chef, tout simplement de la Rex Guard, la chevalerie d'élite de l'Empire. Il allait devoir justement s'occuper des différentes menaces qui planaient sur le Midland, le Auckland, mais surtout, surtout évidemment, frapper fort et rapidement les séparatistes du Rexland, puisque le temps jouait contre l'empereur et son Rex Marshal. Plus de il mettait de temps à récupérer le Reckland et plus la menace que représentait Kazrak le Borgne et Festus la Sansu s'amplifierait et mettrait peut-être à mal les différents comptes électeurs. Kurtelborg, le rex-marshal, fut ainsi chargé d'escorter les troupes de l'empereur pour châtier les séparatistes plus au sud. Les séparatistes avaient pris Elmgart, la cité fortifiée, comme quartier général. Elmgart, qui servait de point de passage entre la Bretagne et l'Empire, était un lieu stratégique. Aucun assaut n'était possible sur la forteresse tant que la campagne du Rèclan n'était pas reprise. L'Empereur et leur ex maréchal purent prouver l'étendue de leurs compétences, reprenant les villes une à une aux mains des séparatistes. Mais M'Garde demeurait un obstacle de taille. Cette ville, bâtie pour protéger le défilé de la hache face à des invasions bretoniennes, orques, morts vivantes et toute autre invasion possible, ne tomberait pas si facilement. Kertelborg avait un plan que l'Empereur Franz valida. Un siège d'Elmgarth n'était pas envisageable, trop long, trop coûteux en vie humaine. Alors que l'Empire était menacé de toutes parts, il fallait donc faire sortir les troupes séparatistes du bastion. Le Rex Marshal suggéra donc à l'Empereur de cacher ses troupes dans la forêt pendant que lui-même rallierait les hommes du Reckland en faisant une campagne de recrutement intensive et mettant la tête des séparatistes à prix. La peur s'empara des défenseurs qui savaient qu'ils ne tiendraient pas face à deux armées complètes de l'Empire. Ils recrutèrent en force les troupes locales d'Helngart et partirent défaire l'armée du Rex Marshal avant que sa campagne de recrutement en L'embuscade de Karl Franz échoua, les séparatistes ayant senti le coup fourré. Mais ce n'était que partie remise, ils étaient, dans tous les cas, sortis de leur bastion. Avec la garnison, certes, mais sans la place forte, ils ne bénéficieraient pas des murs et des canons de la ville. C'était ce que voulait l'empereur. Il rallia ainsi les troupes impériales afin d'affronter celles des séparatistes sur l'un des affluents du REC, le fleuve qui coupe l'Empire en plusieurs bouts. Sur l'un des ponts, là, le nombre des séparatistes, bien que supérieur à celui des troupes loyalistes, servirait de goulet naturel et empêcherait tout simplement que le nombre dicte la conduite de cette bataille. Karl Franz illustra en retenant les séparatistes supérieurs en nombre, afin que la ligne tienne. Le temps que la cavalerie menée par le Rex Marshal nettoie les lignes arrière, des renforts bretoniens venus de Montfort ravagèrent les archers séparatistes. Pris entre le marteau de Sigmar et l'enclume du Rex Marshal, les troupes séparatistes furent mises en déroute. Ainsi, Helmgard capitula. Permettant un envoi rapide de renforts vers le nord et la menace croissante du chaos. Pour satisfaire son ambition, Belakor ne peut pas se contenter des quelques tribus barbares qui hantent Albion. Sa stouave dame lui fait poser son regard sur les étendues gelées et montagneuses de la Norska. Sacrifiant nombre de ses serviteurs, Belacor ouvrit une grande porte démoniaque et ses guerriers purent emprunter cette porte afin d'échapper tout simplement à la traversée qui aurait pu s'avérer désastreuse des mers du chaos. Les sacrifices en âme en valaient la peine. Cette mer était connue pour être infestée d'horreurs corrompues. Et sa traversée désastreuse aurait pu affaiblir ses troupes, que ce soit démoniaques ou juste ses guerriers mortels. L'accord entama sa moisson, sacrifiant les tribus et se gorgeant de leurs âmes. Les plus chanceux tombèrent sous son joug, Mais les Norses ne sont pas des agneaux que l'on mène à l'abattoir si aisément. La progression du maître sombre fut lente et difficile. Son armée progressant difficilement dans les terres gelées et escarpées de Norska. La résistance Norse se rassembla autour d'un puissant champion, Wulfric le vagabond. Comble de l'ironie, Wulfric avait été aussi maudit par les dieux, condamné à arpenter le monde pour l'éternité à la recherche de défis toujours plus grands. Et il en avait trouvé un de grands défis. Celui de faire taire le premier prince des mondes. L'affrontement fut bref et dut décevoir les dieux moqueurs pour le plaisir du prince démon. Tout champion qu'il était, Ulfric restait un homme et tomba rapidement sous les coups de Bellacor, qui put ainsi asservir sa tribu. Bientôt, tous les Norses tomberaient sous son influence noire. Mais Bellacor n'était pas pour autant une brute. Bien que ravageant le champ de bataille, il savait que le monde ne tomberait pas par l'épée. Des paroles doucereuses, dans des oreilles attentives, pouvaient embraser les royaumes plus rapidement que n'importe quelle invasion démoniaque ou force de frappe chaotique. Aussi fit-il appel à ses émissaires, encapuchonnés, et déformés par le chaos, pour rejoindre les cours mortels et sussurer les paroles de leur maître aux puissants. Il pouvait ainsi affaiblir les comtes électeurs du nord, de l'est, mais il pouvait également, bien sûr, renforcer ainsi l'influence des différentes troupes chaotiques déjà en place, comme Kazrak le -Borne dans la Drakvald et Festus dans les Monts du Milieu. C'est ainsi que, sans envoyer un seul guerrier, le maître sont mis les mers et les côtes du Vieux Monde, de Ulshua de Nagaros, à feu et à sang. Pirates et boucaniers quittaient leurs ports, les expéditions Azur... Étaient anéantis, les arches noires Drookie se lançaient à la poursuite de leurs cousins et des pirates, menés évidemment par Elébron. Même les Scaven et leurs navires métalliques entrèrent dans la danse mortelle des batailles navales et des pillages côtiers. Le douloureux souvenir d'un débarquement en force des mortels en Albion était encore imprégné dans sa mémoire. Et il entendait bien détruire le plus de flottes, guerrières et marchandes, par ses manœuvres, pour éviter, pour éviter une nouvelle déconvenue en Albion. Et quitte la griffe. Le bras droit du maître des clans de Scryer, Morsquitar. Le seigneur du clan Skryer s'inquiète, c'est, de la sécurité de Scarogne. C'est donc pour cela qu'il confia à Ikkit de diriger les troupes du clan Skryer. Si les habitants de la surface, dans leur frénésie guerrière, posaient le regard sur les Skaven de Scarogne, ils attaqueraient la capitale de l'Empire et ce serait un désastre pour la race des surmulots tout entière. Renforcer la sécurité de Scarogne et entretenir la dissension parmi les choses de la surface était une priorité absolue. Aussi, fait-il appel à Ikit la Griffe, le maître ingénieur aussi fou qu'efficace dans tout ce qu'il entreprenait. Ikit reçut l'autorité nécessaire pour résoudre les problèmes à sa manière, ce qui incluait en général une grande quantité de malpierre si possible en fusion et propulsée à grande vitesse. Après avoir dû écarter son plan de démolition-reconstruction, Amélioration de Scarogne, quitte, se rendit en Thilée pour sécuriser l'aise de Scarogne et remplir ses stocks de nourriture de choses hommes. Les, les dissensions intrinsèques aux principautés tiléennes simplifient les manœuvres Scaven et prévarent touristes de réponses généralisées des principautés environnantes. Le problème, c'est que la Thilée, comme dit précédemment, était tombée sous les mains abjectes des Sartossiens, ces pirates, situés plus au sud. Ne pouvant attaquer totalement vers l'est, ne voulait pas lancer une guerre ouverte contre Sartossa, il frappa l'est de l'Estalie et l'ouest de l'Attilée. Tobaro. Tobaro était une ville qui avait résisté pendant des centaines d'années et qui s'était même spécialisée de sa guerre contre les hommes -ra. Il allait frapper fort, profitant de ces conflits environnants, pour faire tomber Tobaro. Elle serait la première à tomber face aux armes dévastatrices du technomage. Et en à peine une journée, les rues de Tobaro était grouillante de la marée de vermin scaven les maisons étaient en flammes et pas des flammes normales non des flammes vertes de la malflamme toutes les richesses matérielles et alimentaires de tobaro tombèrent sous la main des scaven les habitants capturés furent envoyés sous terre en tant que bétains haïs humains pour nourrir l'appétit grandissant des rats. Les autres seraient des esclaves travailleurs. Prochaine ville sur la liste de la griffe, Miragliano et ses vastes pâturages, qui fourniraient une grande quantité de richesses et de nourriture, d'une part, et d'autre part assureraient la défense de l'Est face aux armées des principautés frontalières et le reste de la Thilée. Ça pourrait également permettre de se prémunir des différents rois de Sartosiens et Ogres qui se répandaient dans la région. Mais le rat blanc était toujours décontenancé de voir la ville sous la main des Sartosiens. Hors de question pour lui de se mettre à dos les pirates ni de décevoir Morsquitar ou le conseil des treize. C'est cette idée fumeuse qui vint son esprit malade. Il dépêcha de nouveau un émissaire par le grand océan auprès des corsaires druki. De le parleur-négociateur vanta auprès des elfes noirs l'intérêt d'une entente mutuelle face à la menace de l'ordre, leur parla des richesses de Miragliano et de tout ce que les druquis auraient à gagner en reprenant la ville des mains des Sartosiens. De plus, Sartosa et Miragliano représentaient probablement les plus grands QG pirates dans le monde et étaient probablement la source de grandes inquiétudes pour Elebron. Les pirates devaient avoir provoqué le courroux de l'amirauté noire d'une façon ou d'une autre, car bientôt on informa qu'un raid, euh, raid sanglant avait été envoyé par la reine et les pour piller Miragliano. En attendant l'arrivée de ses alliés vêtus de noir, Ikit tourna son museau de nouveau vers l'ouest, vers l'Estalie, que les hommes bêtes réduisaient à l'état de ruines fumantes et corrompues. Morgour, l'enfant de l'ombre, une abomination homme-bête, vaguement bovine, réputée immortelle, était responsable de ces massacres et de la corruption rampante du chaos sur le domaine Scaven. S'il parvenait à se débarrasser de la bête et de sa horte bramante et mugissante, le technomage mettrait la main sur un vaste territoire déjà vidé de présence humaine, idéal pour installer terriers, ateliers et casernes. Première étape pour se débarrasser des bêtes, détruire la pierre de Hard, laissée presque sans défense. Morgour étant aux prises avec les hommes de Bilbali, plus à l'ouest. Bientôt, le sombre édifice homme-bête fit une rencontre des plus intimes avec la science explosive du, du maître ingénieur. L'influence de Morgour sur les autres hommes-bêtes ainsi brisée, il fallait maintenant se débarrasser de lui et de sa horde. Et quitte pensait tomber sur des bêtes épuisées par la guerre qu'il menait aux hommes depuis maintenant plusieurs mois. N'attendant ainsi que d'être abattu par ces rattlings, il n'en était rien. Le combat fut sans merci. La soif de sang et de guerre des hommes-bêtes provoquait ainsi un désastre sur le champ de bataille pour les deux camps. Les bêtes chaotiques encaissèrent un déluge de malpierre ardente. Et arrivèrent à grand peine au contact des troupes scaven. La vermine couinante n'avait aucune chance face à des êtres deux fois plus grands et forts qu'elle. Mais l'orage de Malpierre, ce déluge de Malpierre, ne s'arrêta pas pour autant. En peu de temps, la plupart des troupes avaient fui, ou étaient réduites en une bouillie plus ou moins fumante et sanglante. Iquitte pensait la victoire proche, mais une bête restait debout au milieu des corps, Morgour, l'enfant de l'ombre, n'avait pas une égratignure, et fonça sur ce qu'il restait de la Linscaven. Il quitte éclata d'un rire frénétique et ordonna à ses artilleurs de faire feu. En vain. La bête était insensible aux projectiles irradiés des Et c'est sans une blessure qu'elle arriva face au rat. Saisissant sa lance chargée de malfoudre, ikit se lança au corps à corps, tentant désespérément d'arrêter le rutilant afin de laisser du temps à ses soldats, du temps qu'il mettrait Soin qu'ils prendraient, évidemment, avec beaucoup d'amour pour pouvoir arroser le monstre de leurs balles en malpierre. Pourtant, loin des coups de Morgour, ils se mirent à se tordre de douleur avant de s'effondrer un à un. Telle était la puissance de l'influence chaotique de l'enfant de l'ombre, Morgour. Des mutations que même un prêtre de la peste trouverait immondes rongèrent les hommes rats les tuant presque tous, faisant fuir les autres de terreur. Il quitte fit du mieux qu'il pouvait pour empaler l'abomination sur sa lame. Mais c'est à moitié mort qu'il dut fuir le champ de bataille, rejoignant ce qu'il restait de son armée massacrée. Morgour et les hommes bêtes tenaient là une victoire. Victoire qui s'était payée dans le prix du sang. Angour était en effet seul. Ou, en tout cas, il n'en restait qu'une poignée de ses soldats. Et une armée Skaven ne reste jamais décimée bien longtemps. Ikit avait fait ce qui était assez commun pour un Skaven. Il avait fui afin de mieux se regrouper. Perdre une bataille n'était pas, n'était, au final, pas quelque chose d'exceptionnel pour les Amras. Et comme prévu, l'armée Skaven ne resta pas décimée bien longtemps. Les rats se lancèrent dans la guérilla pour mettre à terre la bête corrompue. Et pour faire bonne figure, lui firent le plus précieux des cadeaux aux yeux du technomage. Une fusée funeste, juste à ses pieds. Même l'apocalypse de Malpierre n'en vint pas à bout. Morgour avait le soutien des puissances de la ruine. Mais il ne put supporter bien longtemps les assauts des hommes-rats et la morsure de leurs balles. L'Estalie pacifiée et sous la domination des rats, Ikit repartit en Tilé pour accueillir ses alliés aux longues oreilles. Le raid fut sans pitié. Miragliano allait tomber sous l'emprise d'Elebron et ses flottes noires, ce qui permettrait ainsi aux Scaven de récupérer les ruines, sans risquer un poil de leur moustache. Personne ne soupçonnerait les rats d'être à l'initiative de cette attaque des corsaires. Et les pirates étaient bien trop occupés pour tenter de récupérer la ville. Et les bronnes, la reine sanglante, s'en va en guerre. Les esclaves d'Arganet ont brisé leurs chaînes. Et la racaille peau verte se déverse dans les rues des forteresses proches d'Arganet et dans les forêts alentour. Lebron, à qui on confia la tâche de repousser les hauts elfes venus envahir Karonkar et bloquer les différents blocus, van... les différents blocus pirates, devait d'abord gérer cette libération d'esclaves de sa propre région. Sans doute, des maîtres esclavagistes avaient été trop complaisants, voire laxistes. Ils n'auraient que peu de temps pour méditer sur leur incompétence, une fois jetés dans les chaudrons de Cain. Les esclaves libérés, orques, multiplièrent leurs opérations d'évasion, et les camps de base formant une force non négligeable, une campagne en bonne et due forme s'imposa. Affamés et frigorifiés, les balours pauvres ne furent pas de taille face aux lames des exécuteurs et aux danses mortelles des furies. Les fuyards furent remis au fer ou abattus par les noirs volés des drukis. Ainsi, la poigne de l'ancienne se resserre à nouveau rapidement sur la route des crânes. Débarrassée des peaux vertes, Elebron devait maintenant s'atteler à former une nouvelle armée, coaliser des différentes factions, elfes noires afin de repousser les hauts elfes menés par Alissanar, mais également les pirates sévissant toujours le long des côtes jusqu'à Ulsuan. Elle convoqua ainsi un raid sanglant pour pouvoir châtier Karondkarr qui était tombé aux mains du roi fantôme Alissanar. La nuit de la mort sévit à Arganet qui purent lancer leur raid direction Karondkarr. La cité des esclaves, au petit matin, était rouge du sang des hauts elfes. Les druquis pataugeaient dans leur ville, du sang jusqu'aux chevilles, du sang aux elfes. Fort de cette bénédiction de leur dieu Cain, le raid fit voile vers les terres brisées pour débusquer Alissanar et ravager ses colonies. De son côté, Elebron lança l'assaut sur le port de Nagrar. Dernière base des esclaves, orques. Dirigé par leur meneur peau verte, un énorme orc du nom de Sportacus, dont la gorge ne tarda pas à rencontrer les lames de la reine. Les flammes de sa révolte s'éteignirent en même temps que ses beuglements, aussi inintelligibles qu'assourdissants, et ses fidèles furent massacrés ou sacrifiés sur les hôtels de Cain. Les pavés, les murs, la neige et même l'eau du port... Toute la ville fut repeinte en vermeil. Ces massacres l'ayant revigorée, la reine d'Argarnet tourna à nouveau son regard vers le large, cette fois-ci vers Ulsuan. Là-bas, attendait la vengeance à laquelle tout Druki aspire. Quantité de massacres, et plus important que tout, l'hôtel de la faiseuse de veuve. Aussi rappela-t-elle le raid sanglant. et l'envoya préparer son arrivée sur les côtes d'Ivoire d'Ulsuan. Anar restait introuvable, mais ne représentait plus une menace, se cachant, se terrant, plus loin dans le continent de Nagaros. Les autres féroces habitants de Nagaros se chargeraient sans doute de lui. Elebron avait une mission, et rien ne pouvait la détourner de son objectif. Malheureusement, les Assour et l'épée de Kane attendraient car à l'est, c'est un tout autre type de blond en armure rutilante qui menaça les frontières d'Arganet. Sigvald, l'enfant favori de Slanesh, et ses troupes de débauchés et de fanatiques de Slanesh marchèrent déjà sur les sentinelles du bois mort. Et les était bien décidé à ne pas laisser une telle épine dans son flanc, et convoqua le général pilleur Kulvranes, et lui ordonna de se préparer ses corsaires et sa gigantesque arche noire pour une attaque sur la forteresse de Sigwald, au cœur des désolations du chaos. Peu avant l'embarquement, la reine participa à un entretien des plus inattendus. Un homme du Nord, un émissaire noir, et l'ambassadeur du technomagikit lui rappelèrent l'importance de gagner le sud afin de frapper l'Attilée, mais ainsi que les différents ports responsables de l'envoi de pirates, Languille, Moussillon, Miragliano et Sartosa. N'ayant aucune confiance dans le seigneur démon, bien qu'étant avisé d'écouter les informations, Elebron ne montra pas tout de suite son jeu. Elle écouta les divagations des deux ambassadeurs. Les deux envoyés l'informèrent également que les factions de l'ordre étaient sur la voie de la coalition, ce qui serait désastreux pour l'intérêt de leur maître et de la reine. Sachant que de son côté, Élébron savait qu'il pouvait à tout moment trahir leur entente. Elle écouta néanmoins apparemment l'entente qui grandissait entre l'Empire et la Bretonie et les différentes menaces que représentait l'anguille et Moussillon. L'aide de Belacor fut également proposée pour pourchasser Sigvald, qui lui serait utile et servirait de tête de pont dans le vieux monde, ne se refusait pas. Pour preuve de sa bonne foi et pour aider le clan Skryer, elle envoya un autre raid sanglant, sous les commandes de Kelsrae, le guerrier sans nom, détruire Miragliano. Les Lebron lança l'assaut sur les plus dépravés des champions de la ruine. Bientôt, elle et Myria Sulfunet, sa favorite parmi les recrues matriarches, affrontèrent Sigvald, et ses troupes à la forteresse des damnés. Les drukis déchaînèrent toute la puissance de leur arche noire, et leur fureur meurtrière, le sang des fidèles du chaos coula à flot. Le siège fut d'un succès, mais la guerre contre le chaos se poursuit dans les terres, des fragments. Le red sanglant envoyé à l'assaut d'Ulsuan mit le pied en Agaris et fut agréablement surpris de constater que la reine éternelle avait du mal avec les fanatiques du fléau de kane des envoyés de Malekis, pour pouvoir justement envahir Ulsuan. Mieux encore, le raid s'empara sans difficulté de la porte du phénix, et put se lancer immédiatement à l'assaut de la porte de la licorne, les différents grands bastions, bloquant étant la dernière ligne de défense d'Ulsuan et de, son, de ses territoires intérieurs. Durant son voyage vers la sera Kelsraï longea la Bretonie et puis observer l'un de ses chefs de l'ordre, le roi de Bretonie louant encore de Lyon aux prises avec les troupes mort vivantes du duc Écarlate. Il fut ainsi tenté de récupérer la forteresse du duc Moussillon qui avait été un pied-à-terre exceptionnel pour les forces mort vivantes et les forces rénégates de Bretonie. Cependant, à la vue des voiles noires, synonymes de massacre et de pillages, le roi, loin en cœur de Lyon, et son armée royale chevauchèrent à toute hâte afin de gagner Moussillon avant l'arrivée de la flotte elfe noire. et ne fit qu'observer un rictus sur le visage. Les forces bretonniennes, en haut des falaises, qui craignaient l'arrivée et l'intervention des elfes noirs. Mais Kelsraï avait des missions, avait une mission, et Moussillon étant tombé aux mains de la Bretonie, les assauts pirates s'arrêteraient ici. Donc Kelsraï devait continuer sa progression vers le sud, vers l'Attilée. Les habitants du vieux monde crurent à un simple pillage des corsaires noirs. Ne se doutèrent pas un instant que sous les ruines encore fumantes de la ville, leur vermine creusait déjà un nouveau terrier pour son empire souterrain. Dans les montagnes des voûtes, Bélégard du clan Ogrund se préparent à la guerre. Son roi, Belégar, ancien héritier de Karakowipik, cherchait à récupérer son ancien foyer et celui de tout son clan, le clan grund Le clan était en exil depuis des années, des centaines d'années. Et il devait récupérer absolument Karakowipik. Cependant, en partant, en partant des terres naines et de l de, du bastion nain de la route d'argent, le roi Thorgrim avait promis de l'aide à Bélégar pour sa conquête de Karakowipik. Cependant, en ce moment même de reconquête, il était débordé par les interventions d'un des grands rivaux de Bélégard, Skarsnik et les gobelins. Les orques harcelaient sans cesse les positions naines. Torgrim ne pourrait ainsi pas confier de l'aide à Bélégard. Et avant de partir vers l'est et de libérer Karakowipik, qui infestait... Son royaume était infesté de gros billes de gobelins, d'ourques, d'orcs, et de toute la lie que le monde pouvait envoyer contre l'Empire Nain. Bélégar fut averti que les ourques sévissaient dans les voûtes par le roi nain Kazran Grimbro, appelé Front Auster. Ce dernier implora de l'aide, car les positions naines était en train de faiblir face à un assaut d'envergure des orques. Mais les gars, connaissait bien les affres de l'exil et de la perte d'un foyer. Il repoussa ses projets de reconquête de son foyer ancestral afin de secourir ses frères nains. César Axil, qui était tombé aux mains des peaux vertes, au sud des voûtes, près des montagnes qui séparaient la et les principautés frontalières. Pendant que le roi Kazran défendait le nord des voûtes, Bélégard serait ainsi chargé de reconquérir la place forte d'Aoui de Zaraxil. Le roi Kazran promit un total soutien pour la reconquête de Karakowipik en cas de victoire. Malheureusement, pendant le siège de Zaraxil, les défenses supérieures de Karakizor, le bastion du roi Kazran Grimbro, tombèrent aux mains des peaux vertes. Ce ne fut qu'une question de temps avant que la dernière place forte des voûtes chute. Le clan grund part ainsi au combat. Que ces peaux vertes osent attaquer leurs frères qui les ont accueillis dans leur exil est intolérable. Les ancêtres de Belégar étaient avec lui. Sans doute plus littéralement que n'importe quel Daoui et les orques pou pouvaient l'imaginer. Les orques furent rapidement vaincus. Ils étaient cependant encore assez nombreux pour avoir assiégé Karakizor et pris ses nouveaux supérieurs. Les réfugiés arrivèrent au bastion, non plus en mendiant, mais en sauveurs. Une ventardise bien placée suffit à Bélégar pour faire sortir le couard chef des orques et ses troupes de leur retranchement. La marée verte se rua sur les nains, sous les carreaux et les balles, avant de se heurter à un mur d'acier qui rivalisait en hurlements et en fureur avec les costauds. Belégard était ainsi victorieux. La bataille fut rapidement gagnée et la route vers l'Est réouverte. Le roi Kazran honora son serment d'aide au clan Angrund. La bataille par le sang étant gagnée pour le moment, Belégard se lança dans la non moins risquée bataille des mots et de la politique. Ses ambassadeurs et diplomates firent des merveilles. Le clan renoua contact avec un ancien allié. Alric, Alric, roi de Karakirn, situé dans les montagnes noires. Karakirn était connu pour avoir un roi combattant très solide, défenseur des pratiques d'antan. Karakirn était un joyau de l'architecture la, naine, avec notamment son corps immense qui servait à envoyer des signaux d'attaque des signaux de défense, des signaux d'alerte face aux différentes invasions pauvres. Le roi Alaric de Karakirn apporta son total soutien à la cause noble et juste de Bellegarde. La reconquête de Karakowipik pouvait ainsi commencer. L'Empire, province sud de la Verlande, du Wissenland et du Soland, reconstitué récemment, et les principautés frontalières, accordèrent à l'armée errante un droit de passage. Les nains pourraient ainsi donc rejoindre sans encombre les terres arides et le chemin jusqu'aux montagnes du bord du monde où se tenait l'ancienne ancien, forteresse naine de Karakowipik. En tant que roi sans royaume, les ressources de Belégar étaient des plus limitées et déjà étirées. Les voûtes semblaient pacifiées, mais les urques n'étaient jamais vraiment très loin. Il fit le choix risqué de ne laisser qu'une troupe limitée protéger la région en pleine reconstruction. Il espérait ainsi envoyer plus de ressources une fois la prise de caraco effectuée. Et il entama sa, donc sa longue marche vers l'est. L'alliance avec Alaric ne tarda pas à se montrer utile. Ses éclaireurs informèrent Bélégard que le convoi qui devait rejoindre son host, avec le bouclier ancestral de ses pères tomba dans une embuscade. Lost. Se précipita à son secours dans un tonnerre d'acier et de malédiction adressées aux gros bis, les gobelins. La bataille fit rage dans les souterrains, les vicieux coups de lame des gobelins ne trouvèrent pas de défaut dans les armures en naine, et les embusqués s'enfuirent en claquant dans les tunnels, abandonnant ainsi leur butin. Le bouclier à nouveau sien, Belégare et les siens repartirent vers l'est, se heurtèrent un obstacle inattendu. Les nains de Barakvar n'étaient pas vraiment ravis de voir le roi. Son royaume marchait sur ses terres. L'eau en cœur de Lyon, sous les trompettes et les claquements des sabots ferrés, avait une fois de plus marché vers la victoire en Bretonnie. Il avait récupéré Moussillon. Il avait fait fuir les morts vivants. Démarche de couronne ainsi que de la côte de Lyonesse. Et ses preux chevaliers lui-même continuaient leur croisade. Au sud de la Bretonie, des menaces pesaient sur les différents comtes et duchés. Notamment l'Aquitanie, qui était toujours victime des morts vivants. Mais. Même sans le duc écarlate, les forces morts vivantes restaient un danger, avec, bien entendu, la position dangereuse près de la forêt d'Ardenne, que représentait Heinrich Kammler, qui trônait dans les montagnes grises. Ce ne serait ni la première fois, ni la dernière fois que les bretonniens affronteraient les morts et sous la bénédiction de la, lame, de la dame, le fer purificateur des chevaliers, s'abattit avec fracas sur les dernières troupes, pourrissante de l'ancien duc de Moussillon. Le roi et sa troupe s'enfoncèrent toujours plus dans le sud, ont terres corrompus par la mort le long de la côte. Mais une autre menace était présente. Gromme la pense et les orques du massif d'Orquemont. Mais également des hommes bêtes dans le sud avaient été aperçu près de Carcassonne. Et certaines rumeurs parlaient d'hommes rats qui commençaient à faire irruption sur les terres sud de Bretonnier. De même, les elfes sylvains de la forêt semblaient en désaccord, notamment avec le duc de Paravon. Mais c'était surtout la position de Grom Lapence qui effrayait Louan. Les pirates restaient une source de préoccupation pour les Druki, et mais aussi pour la Bretagne. Louan n'avait pas oublié l'implication de Marienbourg dans tous les affres du Nord. En récupérant Moussillon, il avait également frappé très fort en dominant l'un des chefs des forces rénégates bretonniennes, Malbaude qui fut tué lors du siège, devrait affaiblir une grande partie des renégats bretonniens. Dans leur ferveur purificatrice, les bretonniens mirent les cadavres dans de grands bûchers, saccagèrent les hôtels impies de nécromancie, détruisirent les reliques et artefacts maudits avant d'incendier tout ce qui n'était pas construit en pierre. La présence mort vivante fut enfin pacifié sur l'ouest de la Bretagne. Cependant, les morts vivants de Bretonie n'étaient pas les seuls à bouger et à s'amasser. Il y avait tout simplement en Sylvanie, loin à l'est de la Bretonie, une ancienne menace revenue des temps jadis. Vlad von Karstein, qui allait devenir source de bien des mots pour les hommes. Sous la nuit sans lune de Sylvanie, la macabre danse des vampires entamait un nouvel acte. Emmanuel Posner, comtesse vampire assez jeune, et désemparée par la situation navrante et critique de la Sylvanie, rêvait d'une situation meilleure pour les siens. Ne disposant pas des immenses pouvoirs des grands-comtes, elle ne, put, elle ne peut aspirer à régner. Elle cherchait donc un moyen de ramener le plus illustre dirigeant que la province ait jamais porté, Vlad von Karstein. Elle se mit en quête de l'anneau des von Karstein, une immense relique pouvant ramener à la vie l'illustre monarque. Elle fut aidée dans sa tâche par un mystérieux humain encapuchonné de noir, un émissaire noir, de accord, le premier prince des monts, qui lui donna l'anneau subtilisé en échange d'une seule chose un assaut, une promesse d'assaut sur les frontières est de l'Empire. Emmanuel Posner accepta. Et grâce à la relique récupérée, l'anneau des vankarstein, elle put entamer le rituel de résurrection de Vlad. Le sombre monarque fut ainsi ramené à la non-vie. Mais il pleura l'absence de sa bien-aimée, Isabella von Karstein. Il y a des centaines d'années, Vlad avait prévu, en cas de force majeure, une solution qui visait à ramener sa belle et douce Isabella. Une fiole du sang de son amour avait été cachée dans l'une des cryptes de la citadelle de Drakenhof, afin de sauver Isabella von Karstein si jamais elle venait à tomber au champ d'honneur. Cette fiole du sang de son amour serait la clé de la résurrection d'Isabella. Seul un maître des rituels sombres pouvait parvenir à ce miracle Rituel quasi impossible à exécuter sans un déferlement de vent de magie de mort. La chute d'Albion, comme évoqué précédemment, avait provoqué un déferlement de magie, renforçant ainsi le potentiel magique de Vlad, qui put ainsi ressusciter l'amour de sa non-vie. Vlad et Isabella von Karstein se sont une fois de plus levés de la tombe et comptent bien mettre à exécution leur projet de longue date, étendre le pouvoir de l'aristocratie de la nuit et devenir empereur et impératrice éternelle. Nécromanciens en quête de pouvoir, sabats vampiriques, bêtes sombres de forêts hantées et autres horreurs des tertres et des cryptes, tous se mettront au service des Van Karstein de gré ou de force. Et c'est la force qui semble devoir primer pour commencer. Les vampires de Tempelhof, situés au nord de la Sylvanie, refusent l'autorité de Vlad. C'était une grossière erreur. Mettant ces nécromanciens en travail, Vlad eut au fait de relever une armée pourrissante et cliquetante pour mettre au pas ce contre énégat. Les premiers affrontements furent rapides et brutaux, des vagues de morts vivants s'entrechoquant avec fracas, pendant que les Van Karstein, leur cours, massacraient leurs adversaires avec aisance. Tous morts en suffisamment bon état pouvaient être relevés, encore et encore. Vlad ne se faisait pas prier. Toute perte était aussitôt comblé et son armée toujours plus imposante. Première conquête pour l'aristocratie de la nuit. La ville des Chênes. Et sa population encore un peu trop récalcitrante à son goût. Les mortels ne tarderaient pas à connaître les terribles les abus de la colère de Vlad von Karstein. Ensuite, vint Tempelhof. Le château... Était décrépit, en ruine, et les vagues de morts vivants eurent au fait de submerger les défenses du contre-néga. Pas d'immortalité pour lui. Vlad s'offrit personnellement sa tête, qu'il offrit finalement à son amour Isabella, qui l'accueillit avec un sourire. La Sylvanie était à nouveau entièrement sous la coupe des Van Karstein. Et il savait bien que ni l'Empire, ni les nains des montagnes voisines ne verraient ce retour en force d'un bon oeil. Il avait été l'une des grandes calamités de ces défenseurs du soi-disant ordre. Tous les moyens furent mis, mis en œuvre pour renforcer la domination de l'aristocratie de la nuit. Les morts comme les vivants s'acharnant jour et nuit pour rendre aux forteresses sylvaniennes leur gloire passée. Les nécromanciens s'activant dans les cryptes pour fournir toujours plus de troupes à Vlad et dames de Commavani d'Isabella plantant de nouvelles intrigues parmi les nobles de l'Empire. Comme prévu, les nains se rapprochaient de plus en plus des montagnes, au sud de Drakenhof. Vlad décida de frapper le premier et envoya un général vampire à l'assaut des Karak. Les nains n'étaient pas de proie faciles pour les marées mortes vivantes de Van Karstein. Un guerrier nain peut aisément renvoyer à la mort cinq squelettes, mais si jamais il y avait six squelettes par nain, alors les Daouis allaient être submergés sous le nombre, sous un flot continu d'ossements et de chair putrifiée. Zuvbar, l'une des plus grandes naines, ne pouvait endurer la vague mort vivante. La défense fut héroïque, mais finalement Zuvbar tomba et ne devint qu'une gigantesque crypte. Où grouillent les morts et aux niches les chauves-souris, les goules et toutes les horreurs de la non-mort. Une fois la menace naine écartée, les Van Karstein se lancèrent à l'assaut de l'Empire et de ses gênants contes-électeurs. Les paisibles Alfings du Mout furent les premiers à tomber dans l'escarcelle des seigneurs de la mort. Chaque village, chaque habitation fut mise à sac, les loups funestes hurlant à la lune alors qu'ils traquaient les survivants. C'est avec un rire sadique que Vlad apprit qu'il fuyait vers la Verlande. Quelle erreur Marius Leiddorf, le comte fou, était le premier que le seul vrai empereur comptait rayer de sa liste. La Verlande tomberait bien assitôt entre les griffes de la mort. à l'ouest Tyrion qui avait la charge de la défense du sud d'Ulsuane devait selon les désirs de son frère jumeau Teclis il devait absolument s'occuper de repousser les envahisseurs elfes noirs Teclis avait rejoint la lustrie afin de S'entretenir tout simplement avec les hommes lézards afin de renforcer le grand vortex. En son absence, Tyrion devait repousser les elfes noirs qui s'étaient emparés de certaines régions d'Ithènes. Bien décidé à débarrasser ces terres de l'engence Druki, Tyrion et son armée sortirent de l'auterne pour aller à leur rencontre. Sur la route, Tyrion rencontra le mage Tulik, spécialisé dans l'appel du vent des cieux azir. Qui proposa son aide pour balayer les intrus. Le mage avait été confié, avait été envoyé par OS, la capitale de Saféry, bastion que normalement occupait Teclis et Belanir. Mais sans Teclis et Belanir, OS était tombé dans une déprévation terrible. Tolik, puis ainsi avertir Tyrion de ce qui se tramait là-bas. Mais Tyrion devait d'abord commencer par s'occuper des forces Elfes Noires situées dans le sud d'Ulthuan. Commençant par l'ouest, ils rencontrèrent le chef de Rookie, Belchaman, et sa petite troupe dans les forêts d'Iten. Ce n'étaient que les éclaireurs de l'invasion Elfes Noires du Nord. Les lanciers et gardes maritimes de Lotherne, combattant sous la bannière de Tyrion, se hâtèrent vers une colline. Tyrion, à la tête de l'expédition de Loterne et Tulik sur leurs pas, firent sécuriser une position avantageuse et stoppèrent l'avancée de Rukki. Contournant l'ennemi, un régiment de Hommes d'argent se hâta vers les sombres traits ennemis, éclaircema leur rang. Depuis le ciel, le, les phénix bombardèrent la ligne. Ils purent ainsi briser le moral de l'ennemi, et Tyrion s'avança vers Belchamon, le submergeant rapidement de coups par son adresse au combat. Tyrion l'acheva finalement d'un estoc dans le ventre. Suite à cette victoire, l'armée poussa vers l'ouest, déterminée à libérer la tour de Lycéane. Taquant la ville aux mains des elfes noirs sur plusieurs fronts, les hauts se battirent avec la détermination de libérer leur terre. Et cette promesse d'un avenir rayonnant pour tout Ulshuan. La magie invoquée par Toulik les renforça, et elle traquèrent les intrus jusqu'au dernier, le premier pas dans la libération d'Ithènes était accompli en ce jour. Avant de partir vers l'est pour poursuivre leur tâche, Tyrion dépêcha un émissaire vers Thor-Elyr, capitale d'Elyrion, souhaitant s'assurer un allié solide à l'ouest. Un accord fut trouvé, afin que les deux royaumes ne s'attaquent pas, commerçant et puissant faire circuler leurs troupes respectives sur leurs deux domaines. L'émissaire revint accompagné de deux régiments de patrouilleurs Lyriens, pour montrer la bonne foi qu'avait Lyrion, dans le projet que cherchait à accomplir Tyrion, afin de libérer Ulsuan de la domination des envahisseurs. A cette occasion, Tyrion apprit qu'Elyrion était en guerre avec le royaume côtier de Tyrannoc. Cette nouvelle assombrit son cœur, en ces temps de troubles où Ulsuan était attaqué de toutes parts, des elfes noirs au nord et au sud, des pirates à l'ouest, des orques au sud-est, et des démons de Slanesh, qui avait été aperçu, invoqué au nord-est. Les azures devaient s'unir et non rester divisés, mais l'arrogance de certains princes demeurait. Juste avant son départ, un émissaire de la Reine Éternelle à vint à la rencontre de Tyrion pour nouer un accord similaire. L'envoyé d'Avelorn avait pour volonté d'aider Tyrion dans sa tâche de reconquête. Tyrion et Alariel s'étaient depuis longtemps promis l'un à l'autre. Mais en ces temps de troubles, il était important de s'assurer du soutien de tout allié. Une fois rentré à Lotherne, Tyrion recruta davantage de troupes. Il en aurait besoin afin de reprendre le reste d'Iten aux mains de Drouki. Aux lanciers et archers provenant des citoyens de la cité s'ajoutaient quelques rangers des bois alentours. Pendant ce recrutement, Tyrion donna des ordres pour fortifier Lothairn et assurer la ville un apport économique démographique et militaire suffisant pour les troubles à venir. Il reçut des nouvelles inquiétantes du nord, où un ennemi ancestral a ravagé les terres azures. Le gardien des secrets, Nakari, que Tyrion ne connaissait que trop bien, assiégé Thorakare, la capitale de Kras. L'heure viendrait où Tyrion devrait bannir à nouveau cet ignoble démon dans le royaume de son maître, le prince du chaos, Slanesh. Mais qu'une entité comme Nakari mène les forces de... Démoniax de Slanesh, au cœur même d'Ulsuan, était déroutant pour le prince diten. Une fois son armée assemblée, Tyrion se dirigea vers l'est et prépara une embuscade près d'Angérial. L'armée de Rukki qui s'était assemblée dans cette ville se dirigeait vers le sud, souhaitant assiéger et reconquérir la capitale d'iten, avec des hordes d'harpies et de cavaliers noirs. Ce faisant, ils tombèrent dans le piège de Tyrion. La terre fut rouge, du sang des elfes noirs qui était de plus en plus affaibli par la magie de Toulik. Cette réussite stratégique permit à l'armée azur de rentrer vers Angarial et de reprendre la ville facilement. Les habitants que les truquis avaient réduits en esclavage lancèrent des cris de joie au passage des troupes étincelantes du prince Tyrion. Pour compléter la reconquête d'Itène, il ne restait qu'à reprendre l'île de la flamme où résidait l'hôtel d'Azurian, au sein duquel brûlait éternellement la flamme du dieu créateur des elfes. Le reprendre ne serait pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire symbolique. Tyrion étant ainsi béni par Asurian, les elfes poussèrent un cri de victoire. Suite à cela, Tyrion se rendit au temple, trouvant les gardes phénix qui s'étaient barricadés dans l'enceinte. Les gardes phénix ayant pour beaucoup été chassés par la sorcellerie de leurs ennemis. Le prince adressa une prière à Asurian pour lui dédier cette victoire et renforcer sa résolution bataille qui allait suivre s'annonçait autrement plus ardue que la reconquête d'Iten ne le fut. Maintenant qu'Iten était reprise, Tyrion décida de chasser les peaux vertes qui infestaient les terres sud d'Ivres, terre du mythique Elsarion, gardien de Thor Ivres. L'armée Azur se hâta afin de ne pas laisser le temps aux pauvres vertes de, rassembler un, de se rassembler en trop grand nombre. L'un après l'autre, Kintel et les Saéli et le temple de Loek furent repris. Face à la férocité sauvage et à l'enthousiaste déconcertant des orques dans les combats, les régiments des hauts elfes ne faiblirent pas, et la discipline affronta ainsi méthodiquement la brutalité des orques, ne leur laissant aucune chance de les déborder. Ayant sécurisé le sud-else d'Ulsuan, Tyrion envoya un emmissaire à Tor-Ivres pour signer les accords avec Asarion. Ce dernier était satisfait de la libération de ces terres du sud, qui resteraient pour l'instant sous la protection de Tyrion, mais où les habitants d'Ivresse pouvaient revenir habiter, bien entendu. Une entente cordiale entre le prince d'Ivresse et le prince d'Iten permettrait ainsi une reconquête plus simple d'Ulchuan. nouvelle alarmante parvint au prince. La flotte nécrotique du comte Noctilus avait ravagé et conquis le royaume de Calédor, Tyrion n'était pas insouciant, il savait que les pirates sévissaient, mais ne s'attendait pas à ce que Calédor tombe sous l'emprise du comte Noctilus. Noctilus frappait du sud depuis le Maelstrom et Calédor ne pouvait vraiment contre-attaquer. Les lignes tombèrent finalement, ce qui poussa Tyrion à bouger vers l'est. Il ne fallait pas laisser la corruption vampirique s'installer durablement en Ulthuan. Voici Tyrion. Assembla rapidement ses troupes. De passage à Locerne, sur leur route vers Calédor, Tyrion missionna un noble de la ville pour se rendre vers l'est, par-delà l'océan, vers les royaumes humains du Vieux Monde, dont son frère Teclis lui avait parlé. Tyrion n'avait pas oublié le devoir et la promesse qu'il avait faite à son frère jumeau. Il sentait bien que malgré toutes les prouesses martiales dont pouvaient faire montre les hauts elfes, et malgré leur puissante magie, ils avaient grand besoin d'alliés dans cette aventure. Pendant que Tyrion arrivait à la frontière de Caledor et préparait sa stratégie, l'émissaire parvint aux terres de Bretonie. Et c'est là une alliance solide avec le roi Louan Cœur de Lyon, de couronne. L'émissaire nota la noblesse et le talent martial qui se dégageait des chevaliers de Louan, lui rappelant brièvement les hommes d'argent et les princes dragons, les chevaliers d'élite d'Ulsuan. Louan était en alliance avec l'empereur Karl Franz, dirigeant de l'Empire. L'émissaire en profita donc pour également signer un accord avec cet autre humain, qui montrait clairement sa volonté d'unifier ses provinces et ses comptes électeurs face à la menace grandissante du chaos venu du Nord. Cela ne manqua pas de lui faire penser à la quête de Tyrion, de rassembler Ulsuan, mais également Louan, qui voulait réunir la Bretonie sous une seule et même bannière, celle de la Dame. Enfin, l'émissaire se dirigea vers le sud, en direction... Des royaumes humains d'Estalie et de Thilée. Il fut abasourdi par ce qu'il vit. Un spectacle de ruines encore fumantes en pleine Thilée, à la fois dominé par les bêtes, hommes bêtes, mutations, enfants du chaos, mais également les scaven, les hommes rats qui grouillaient en Estalie. Il pria pour les dernières poches de résistance estalienne. Mais ce n'est pas en Estalie que l'aide pouvait être attendue. Il continua donc sa traversée vers les côtes tiléennes, là où les princes marchands de Tilé étaient mondialement connus pour leur habileté au combat. Cependant, lorsqu'il arriva en Tilé, il ne vit que ruine et désolation. La plupart des villes tiléennes étaient tombées sous la coupe des pirates sartosiens. Des différents pirates et mercenaires ogres, mais également avaient été conquises par les Skaven. Il dut essuyer une larme face à l'échec retentissant de trouver des alliés en Estalier et en tilé, Mais il continua à s'enfoncer plus profondément vers les terres, en direction du royaume nain des Voûtes. Là, il rencontra un des représentants, Akarag-Bufdar. Le représentant était tout simplement du clan Angrund. L'accueil fut initialement tendu, les deux parties se craignant et se rappelaient fort bien de l'époque terrible de l'épisode connu sous le nom de « Guerre de la Barbe » là où l'Empire elfe, à son firmament, était rentré en guerre face à l'Empire Nain, qui à l'époque était aussi à son zénith. Cette guerre terrible avait annoncé un déclin, avait annoncé un déclin pour l'Empire Nain, mais aussi pour les, pour les possessions des hauts elfes. Cependant, la nécessité se faisait sentir autant chez l'elfe que chez les nains. Les deux camps décidèrent donc d'enterrer la hache de guerre afin d'affronter des ennemis et un danger plus immédiat. Ces ennemis étaient nombreux, orques, peaux verte, plus généralement avec les intrusions goblines, les skaven, pirates, démons, elfes noirs qui sévissaient par-delà le monde. Certes, il y avait de l'orgueil dans les deux camps, mais il y avait davantage de menaces. L'entente fut finalement trouvée entre les Daouis et les Azur. Alors qu'ils se préparaient à rentrer en Calédor, Tyrion apprit qu'un raid sanglant de la Reine de Sang et les s'approchait de la porte de la licorne. Cette nouvelle assombrit davantage l'humeur de Tyrion, tout en lui donnant une résolution nouvelle. Des temps sombres s'annonçaient pour Lulsuan. Il combattrait jusqu'au bout. Pour la défendre voilà j'espère que ce petit résumé de campagne a été suffisamment clair la vidéo a été longue c'était normal puisque c'est euh, ce genre de campagne romancée euh, qui euh, je l'espère vous a permis de voir un peu plus clair sur les différentes factions en présence sur les différentes batailles je mettrai bien entendu encore une fois dans les, la description les différents euh, les différentes VOD pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'était passé aussi avec les différentes batailles que j'ai pu euh, compter et romancer. Donc je le rappelle mais évidemment certaines choses ont été euh, modifiées par rapport au jeu de base puisque l'optique c'est aussi d'essayer d'apporter un peu d'épique et un peu de cohérence euh, au niveau des ententes de certains peuples. Alors au niveau de l'ordre ça va même si bon il ne faut pas oublier que par exemple l'Empire et la Bretonie se sont livrés la guerre pendant très longtemps. Mais euh, l'idée c'est bien sûr d'essayer de justifier un petit peu les différentes ententes. Surtout au niveau du désordre où c'était un petit peu la difficulté. Mais ce qui est drôle c'est qu'il y a certains arcs qui vont être romancés et qui sont... Tout simplement des choses qui sont réellement produites, parfois un petit peu enjolivées évidemment, comme par exemple bah, les pirates qui ont un rôle très important dans notre campagne. Et en fait, bah, avec cette règle, je vais vous montrer vite fait avant de, avant de, de couper euh, cette vidéo, mais euh, les pirates par exemple que vous voyez en gris, comme Sartosa et Noctilus, eh bien, font partie des terres où on peut naviguer dans leur, dans, leur, dans leur mer, mais on ne peut pas directement prendre possession de leur terre. C'est pour ça qu'ils sont en bleu-gris, c'est qu'en fait... On peut naviguer dans leurs eaux, mais on ne peut pas récupérer le territoire. Vous allez me dire à quoi ça sert Ça sert potentiellement, par exemple, à aller les piller, mais c'est des forces qui vont rester en place pendant toute la campagne. Donc les pirates vont rester une épine dans le pied euh, des, euh, des différentes nations pendant toute la campagne. Ce qui va... Euh, ce qui au final prend une tournure intéressante au vu, de la, au vu de notre campagne à 8. Voilà, j'espère que cette vidéo de romance un petit peu de la campagne vous a plu et vous a intéressé. Pour ceux qui l'ont déjà vu en live, peut-être que l'avoir un peu plus enjolivé pourrait vous plaire. Et vice-versa, peut-être que c'est en revoyant cette vidéo de romance de campagne que ça vous donnera envie de regarder les lives. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On aura euh, l'épisode 2 qui sera tout simplement consacré à la troisième et la quatrième soirée de la campagne A8. Là, c'était un résumé de la première et la deuxième. N'hésitez pas à me donner vos retours aussi si vous voudriez que je, je fasse plus de choses. Pour la petite euh, info, à la base... Euh, j'avais tourné cette vidéo en live, mais la box avait coupé, donc euh, j'ai dû la refaire. Et euh, bon, je suis pas. F... Je suis pas. Enfin, je suis tout ouvert à toute critique et à tout retour, bien entendu, dans la mesure du possible. Voilà, plein de bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire un. de jeter un œil à la description. Salut, c'est Belacor. Ouais, là j'ai une tête de cheval parce que l'invocation s'est mal passée. Et je vous invite bien entendu à suivre les différents réseaux. checker la description bien sûr, likez la vidéo, la commenter, donnez vos impressions. C'est pas suivre le compte Twitter et le compte Facebook, tout ça. Bisous